Hello, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, un peu stressé par le permis, quand même, hein, mais bon, ça va. En tout cas, merci de m'accueillir pour la nuit, c'est super sympa! En fait, mon centre d'examen est juste en bas chez toi, au moins demain je vais me lever à 7h et à faire une heure de vélo pour aller à l'examen, c'est super cool! Cool! De toute façon, mon copain est en déplacement en ce moment, donc euh, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Mais euh, ça fait combien de fois que tu passes le permis déjà? Oh, on n'en parle pas! Ça fait 5, 6 fois, je ne les compte plus. Mais tu te rends compte, avec tout le fric que j'ai mis, j'aurais pu me payer le taxi jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'aurais même pu faire le tour du monde quoi Non, à la place, j'ai fait 328 fois le tour du périph parisien et en plus avec la pluie. Oh mais t'inquiète pas, cette fois-ci ça va être la bonne. Oh, ton entourage qui se met en mode devin, à chaque fois que tu passes un examen, ça me fait toujours rire. Pouf T'es mignonne Héloïse Merci Tu veux manger quoi ce soir Ah mais ben justement, j'ai une surprise pour toi Alors, ferme tes yeux Tiens, sang Mais c'est quoi ce truc bah, c'est de la cervelle de veau. tu m'avais dit que c'était ton plat préféré Mais non, non je t'ai dit que mes cours préférés c'était ceux sur le cerveau Bah euh, cerveau, cervelle, euh, c'est pareil hein Non non, un cerveau c'est l'organe qui sert à réfléchir alors que une cervelle c'est un cerveau prêt à être mangé. C'est ce que tu trouves chez le boucher quoi Ouh. Euh, genre, t'as jamais vu de cerveau de ta vie euh, Non, mais vous faites quoi dans votre labo Vous mettez des, des, des cerveaux en plastique sous des microscopes Alors justement, dans mon laboratoire, on s'intéresse plus au fonctionnement du cerveau qu'à sa structure. Du coup, on utilise des IRM et des électrodes pour mesurer son activité. Ah ouais, bah genre, euh, va mettre des électrodes sur ton cerveau en plastique Moi, moi, je t'amène quelque chose à te mettre sous la dent, la biologiste. Mais... Il est heureuse le cerveau. Pourquoi on parle de matière grise et de matière blanche La couleur rose, ça vient des vaisseaux sanguins. Pour voir la matière grise et la matière blanche, il faut ouvrir le cerveau. Je vais te montrer. Ah Bon allez, donne-moi ça. la matière grise tout autour du cerveau avec la matière blanche au centre. D'ailleurs, cette matière grise s'appelle cortex cérébral, cortex qui signifie écorce en latin, car le cortex a l'air d'envelopper le cerveau comme l'écorce entoure l'arbre. Mais la matière grise et la matière blanche, ça vient d'où J'y arrive. En fait, chaque neurone a une forme très caractéristique. Il y a le soma ou corps cellulaire, du soma partent de nombreux prolongements qui font penser aux ramifications d'un arbre. Donc, on les appelle les dendrites du grec dendre qui signifie arbre. Et on voit aussi un prolongement plus long que les autres qui dessine comme un axe, l'axone. Et du coup, la matière grise et la matière blanche Alors, naturellement, les neurones sont de couleur grise. La matière grise du cerveau correspond au soma et aux dendrites des neurones. Les axones, eux, sont souvent recouverts d'une gaine de myéline de couleur blanche. Donc, la matière blanche du cerveau correspond aux axones des neurones. Tu vois ce que je veux dire t'as fait le tour du monde cette nuit dans mon salon pas le tour du monde mais au moins celui de la matière grise et de la matière blanche à mon tour de t'expliquer la couleur du cortex est due à la couleur des somas et des dendrites des neurones quant à la couleur de la matière blanche elle est due aux couleurs des myélines qui entourent les axones des neurones c'est génial ça T'as gagné des doudous pour quand ton copain n'est pas là Merci Je vais mettre ça sous mon microscope aujourd'hui. C'est bien la mise au point parce que sinon tu vas pas voir grand chose. Bon Alicia, j'ai des grands projets pour toi. Sérieux Maintenant que t'as fait le neurone pyramidal dans le cortex cérébral, on va aussi faire le motoneurone dans la moelle épinière, le neurone pseudo-unipolaire sensitif, la cellule de vir... Oh Il est 9 h passé J'ai raté le permis non, d'un cerveau en plastique Ah oh mince Mais au moins, la matière grise et la matière blanche. Oui, bon, ça va, ça, j'ai compris. En attendant, le permis, c'est pas pour aujourd'hui. Mais moi, le permis d'édention, je te le donne quand tu veux. Allez, viens, on va aller négocier une nouvelle date à ton auto-école. Comme ça, tu reviens chez moi, couche, cool, les autres neurones Oui, bon, en attendant, il va falloir vendre des neurones pour financer tout ça. Hein. Bonjour à tous, Bonjour. moi je m'appelle Alicia Lefebvre. Donc ce qui est en bleu ça s'appelle le soma, au corps cellulaire, c'est la tête du neurone, c'est là où on trouve le noyau, donc comment s'appelle le grand prolongement qui est jaune ou vert pouvez... Oui, l'axone, euh, donc ça ce grand prolongement, ce grand axe, c'est l'axone. Alors comment appelle-t-on cette partie en orange Dendrite. Dendrit. Dendrit. Donc on a les dendrites, le soma et l'axone.